Avec les failles de Dédalus, on aurait pu rentrer dans le logiciel interne de la société. Et ensuite, une fois dans ce système-là, on aurait pu accéder à la télématenance, donc le fait de pouvoir entrer dans les ordinateurs des clients, donc les laboratoires et les hôpitaux, et ensuite exfiltrer des données telles que des données de santé, analyse médicale. À Dédalus, je pense qu'ils ont privilégié la croissance, l'augmentation des bénéfices, au détriment de la sécurité des données de santé.